Salut les amis, euh, pour cette vidéo assez originale sur Creative Wargame je vais me permettre de vous faire un petit préambule pour vous recontextualiser euh, bah, la façon dont on souhaite amener ce contenu là. Euh, en l'occurrence l'idée est de vous présenter euh, une, de nombreuses gammes alternatives aux figurines Games Workshop. Alors euh, je commencerai par vous expliquer que euh, depuis ces derniers mois euh, en tant que joueur, et c'est le cas pour euh, de nombreuses personnes dans mon entourage, on a des véritables difficultés à se fournir les figurines euh, qu'on veut pour nos armées auprès de Games Workshop. Donc, l'intérêt de cette vidéo n'est pas de critiquer euh, Games Workshop, de dire ça c'est bien ou ça ça ne l'est pas. C est, c est, on n'a pas du tout cette prétention-là. En revanche, fort est de constater que nous avons du mal à trouver les figurines que nous voulons pour nos armées. Et comme nous sommes des joueurs, on aime bien jouer les figurines. Euh, ou du moins le plus proche possible. Et c'est vrai que bah, cette difficulté nous a poussé à aller chercher des, euh, des solutions alternatives à Games Workshop. Alors ça c'était vraiment une première chose que, que je souhaitais préciser avant qu'on rentre dans le vif de la vidéo. Et le deuxième c'est que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo là. Euh, sont des gammes alternatives de figurines qui peuvent être employées en remplacement des figurines Games Workshop et que tout ça est évidemment légal. Euh, les, euh, les créateurs de ces figurines-là sont des sociétés euh, sont des sociétés déclarées, euh, qui travaillent dans la plus grande légalité et qui n'ont pas de, de problème de copyright avec Games Workshop. Évidemment, les gammes qu'on va vous présenter n'étant pas de Games Workshop, vous ne, et vous ne pourrez pas euh, eh bien, aller dans un Games Workshop ou alors dans un tournoi, par exemple à Warhammer World, avec ce genre de figurines-là, ça ne sera pas accepté. Après, pour tout euh, le reste et 95% des parties que vous ferez, euh, ça fait carrément le taf. Alors euh, aujourd'hui, je vais être accompagné avec euh, Franck et Charlie qui viennent, qui viennent m'aider euh, bah, à déballer un petit peu tout ça, à commencer à peindre, l'idée de vous montrer euh, la qualité des figurines qu'on on, on va la découvrir un petit peu en même temps que vous aussi euh, pour vous donner nos impressions en direct bah, sur les... les le matériel qu'on nous a envoyé. Et, euh, et surtout, ben, on, nous a, on a reçu du matériel de la part de différentes structures. Euh, Spellcrow, euh, qui nous a envoyé des orques et euh, des véhicules qui peuvent être utilisés pour de la garde impériale ou du Kuljian Stealer. Et même des orques d'ailleurs. On a reçu euh, des orques de Kromlek. euh On a reçu des démons de Légion Distribution. Euh, on a reçu de la garde impériale... De Mortian. On a reçu... Euh, Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre On a reçu du Drucari de 3D Board Games. Et on a reçu euh, la mallette de transport de a -Case. Donc là, on n'est plus du tout dans la notion de gamme alternative, mais bien d'accessoires de jeu. Et euh, cette mallette est complètement ouf et on voulait vraiment vous la présenter. Donc, vous allez, on va on va, on va découvrir ça en détail. On est dans les studios de Creative Wargame. On est sur la fin. Hein. Là, dans une semaine et demie, le studio euh, se met en shutdown pour euh, pour plusieurs semaines. Et... Euh, et donc euh, bah, ça va être un petit peu le bazar, est, on est en mode atelier, vraiment dans le studio, donc euh, Franck et Charlie ils sont avec moi, on va, on va bosser sur la figurine, on va vous montrer tout ça, on espère que vous allez passer une bonne vidéo, et puis on se retrouve évidemment à la fin de celle-ci pour un petit débrief, un petit mot de la fin, et c'est parti Ici, on a pas mal de choses que bah, j'avais déjà un petit peu commencé à monter en amont. L'idée était de pouvoir vous présenter un petit peu ce que donnaient les différentes gammes avec de la peinture. Et puis surtout aussi voir si on prend du plaisir à les peindre. Je suis avec Charlie. Que vous, vous connaissez, vous le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez beaucoup de ses peintures, puisqu'il a peint beaucoup beaucoup de figurines des différentes armées euh, qu'on joue et notamment bah, les, le Black Chapter Space Marines. Euh, alors ici euh, globalement Charlie, tu peux nous expliquer ce que tu ce, ce que tu fais Qu'est-ce qu'est-ce qui procède là, là on a juste, bah, j'ai continué ton travail à toi, c'est simplement le fait de mettre les les couleurs zénitales, donc euh, le gris et le blanc, afin de pouvoir mettre les derrière les couches de base et faire les dégradés. Donc, on est sur une grosse étape de peinture à la chaîne ouais. euh, pour aller vraiment vite et vraiment euh, avoir quelque chose d'efficace et de contrasté. Alors, euh, globalement, on va avoir ici, on reviendra dessus, on vous montrera ça correctement. Il euh, y a les Drucari de la gamme 3D Board Games. Euh, on va vous montrer ça. Donc là, il y a le, la petite Zenithale qui a été posée. Les figurines sont très, très cool. Vraiment super, euh, super gamme. Euh, on a aussi... Elles ici. ont de beaux volumes. Enfin, franchement, elles rentrent vite, très vite, très bien. Et les, les volumes sont vraiment hyper jolis, c'est vraiment détaillé et euh, c'est vraiment une belle gamme alternative à ce qu'on connaît de chez Games. On va, on va vous les montrer en détail après. Ici, on a euh, les, euh, les Princes démons de Légion Distribution. Euh, euh, Ceux-là, j'avais eu l'occasion de vous les présenter sur un live Facebook. Mais globalement, vous ne regardez pas tous les live Facebook. Donc, euh, ça va être l'occasion de revenir dessus. On vous avait déjà présenté une première gamme qu'ils avaient sortie euh, il y a plusieurs mois de ça. Euh, et, euh, et ils nous ont renvoyé une petite salve de figurines. Où là, les figurines sont déjà sur des socles euh, dimensionnés pour être du Prince-Démon. Ce qui n'était pas le cas des premiers. Les, les premiers euh, équivalaient plus à du, à du démon majeur. Et, euh, et puis là les figurines sont super cool euh, on, on reviendra dessus plus en détail après Et après ici on a euh, on a de la figurine Alors ça c'est de du Spellcrow euh, Ces figurines là sont très cool Je vais vous la comparer après euh, Elles peuvent être jouées à mon sens comme un Goliath euh, De la gamme Cool Gen Stealer euh, Ou alors comme un Truck euh, pour les orques C'est vraiment au choix Donc l'idée nous ça va être de pas trop leur donner un caractère euh, graphique Que ce soit trop Cool Gen ou trop euh, ou trop orc De façon à pouvoir les jouer sur les deux euh, Donc euh, ceux là sont, sont très très cool Et ensuite là après On a ce qu'on a reçu de la part de Mortan euh, Mortian pardon euh, Mortian donc c'est une gamme allemande Qui fait beaucoup de châssis euh, Châssis style garde impériaux euh, Le châssis est très cool Alors euh, Petit euh... Euh, petit bémol sur le montage notamment Parce qu'il y avait pas mal de travail Débardage etc à faire euh, Mais une fois que le châssis est sur place On est sur euh, on est sur du lourd quand même hein. le, le châssis est vraiment très très beau Et on, on le montrera après aussi Il y a un petit châssis qui peut faire carrément le taf euh, Pour notamment de, de la Shield Ride Runner De la gamme euh, euh, de la gamme Kuljen euh, cool Stealer donc euh, voilà pas mal de choses on va aller dans le détail moi de mon côté aussi euh, bah, j'ai fini de socler les orques il y avait, euh, il y a des boys euh, qui sont arrivés non pas de Spellcrow mais aussi de Cromleck. je vous les montrerai après et on a aussi ce châssis là qui nous a été envoyé par Cromlech, qui est clairement euh, pour faire du, du truc orque hein, et, euh, et donc, euh, donc voilà Allez on continue à bosser de notre côté, on se retrouve après. Alors parmi les, les gammes qu'on a reçues, eh bien on a Spellcrow, donc on vous l'a dit, Spellcrow nous fait des, des orques nous a envoyé des orques, hein. ils font pas que des orques évidemment vous avez dans la description euh, vous avez dans la description le, le lien du site pour aller voir la totalité de leur gamme là ce qui est super cool en fait c'est que euh, il y a vraiment un paquet d'alternatives en termes de corps de tête, de buste, de bras euh, de tout ce qu'il faut, la gamme est ultra originale et c'est super plaisant en fait ils nous ont envoyé énormément de choses et c'est super plaisant d'avoir bah, tous ces blisters dans lesquels on va retrouver des, des, euh, des gammes de bras de tête et, euh, et tout ça avec avec des thématiques à chaque fois différentes donc euh, on va les on va les ouvrir et puis on va on va vous montrer un petit peu tout ça voir voir en termes de, de graphisme et de design euh, à quoi ça ressemble euh, là on a un boys de la gamme euh, Spellcrow euh, que je trouve super sympathique donc euh, vous avez une paire de bras qui est celle un petit peu en mode pirate avec euh, l'espèce de revolver et, et, et la lame qui a vraiment une, une forme de, de sabre hein, type, euh, type pirate, on a une paire de jambes dynamiques, ça je la trouve très cool parce que j'adore les figurines dynamiques de manière générale euh, et ça contrebalance un petit peu avec les figurines qui ont tendance à être un peu plots et notamment les orques le font beaucoup, lancer la gamme actuelle qui une vieille gamme, une gamme vieillissante de chez Games Workshop, est relativement statique et voilà. Et, euh, et après, bah, le visage très cool, le corps très cool, donc la, la figurine est très sympa en vérité. Moi j'en je, suis vraiment, vraiment satisfait. Alors là, c'est le Knobs de la gamme de la gamme Chromelek euh, qui est vraiment très sympa. Je vais vous le comparer ici avec un Boys pour que vous voyez un peu la différence de scale, euh, la différence d'échelle, pardon. Donc euh, il est très très cool, je trouve la pose assez sympa. Euh, le visage avec son casque fait vraiment euh, orque gros débile Et, euh, et puis j'apprécie euh, beaucoup cette échelle là en fait Je la trouve beaucoup plus appropriée euh, euh, aux orques euh, Le gant, euh, le, la, la grosse moufle hein, est, est vraiment cool aussi J'aime beaucoup la pose de la main donc cette figurine-là, de, de, du pack de boys qu'on a reçu, euh, je trouve que c'est vraiment la plus sympa, c'est le Nobs qui est fourni avec le, le pack de, de 30 boys. Alors ici, on a euh, des, une gamme alternative Drucari qui nous vient de 3D Board Games. Alors 3D Board Games, c'est une boîte euh, française et euh, ils nous ont déjà proposé une affiliation. Donc euh, si les figurines vous intéressent, vous pouvez avoir l'affiliation dans la description, vous passez par notre lien. Et euh, ça c'est très cool, donc merci merci à eux de leur confiance. Euh, globalement, bon, ils, ont, ils ont pas mal de choses sur leur site. Mais moi, ce qui m'a vraiment tapé à l'œil sur leur site, c'est leur gamme alternative Drukhari. Ils ont tout un bundle complet qui est très très cool. Là, ici, vous avez la figurine euh, alternative d'un Grotesque, évidemment. Il euh, y a quand même une empreinte graphique qui leur permet de ne pas avoir de soucis de copyright avec Games Workshop. Euh, mais le, la figurine parle d'elle-même. Hein, on comprend bien ce qu'elle qu représente, évidemment le Grotesque. L'échelle est, est cool. On est sur un socle qui est aussi fourni avec la figurine et qui est de leur propre gamme. Euh, donc sur un soc de 40 mm Là ici la figurine a déjà été sous-couchée en noir Avec un zénithal de gris puis de blanc Donc ça nous permet vraiment de voir les volumes se dessiner Et, euh, et globalement je trouve que leur gamme est très jolie euh, Je suis pas un grand grand fan des mangas Et je trouve que euh, les espèces d'énormes lames des grotesques Qui là pour le coup a une empreinte qui est très manga euh, Je la trouve appréciable euh, je trouve assez sympa et, euh, et en, en adéquation avec ce qu'on peut attendre euh, des Drucari. Et je m'en vais d'ailleurs de suite vous montrer un petit peu quelques autres figurines de leur gamme. Alors, ici vous retrouvez des euh, Prophets of Flesh, donc euh, des, des, des, des maîtres de la chair. Alors, faut savoir que sur leur site, ils ont évidemment, pour un, un respect de, encore une fois du copyright avec Games Workshop, et eh bien euh, ils ont donné des noms qui sont complètement différents. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait. Euh, Comprendre comme étant des vracs, ça s'appelle des guerriers torturés. Euh, les, euh, les witches sont des guerrières torturées. Euh, voilà, donc là on a, on a deux personnages qui pourraient s'apparenter bah, au personnage de Drukary. Euh, donc là vous voyez un hein, même, euh, même principe, on a une sous-couche de noir avec un zénital euh, à l'aéro avec du gris puis du blanc, ce qui nous permet de bien dessiner les volumes. Les figurines sont très belles, donc il faut savoir que les figurines sont imprimées en 3D, donc c'est de la résine en impression 3D. Et vous voyez, bah, ça vous permet aussi d'apprécier la qualité actuelle de l'impression 3D euh, et le rendu que ça a. Donc ça, c'est euh, vraiment top. Alors là, on retrouve de la grosse bête. Hein. On, a, euh, on a du Prince-Démon euh, de la gamme euh, Légion Distribution. Alors il faut savoir que Légion Distribution, c'est un euh, distributeur de figurines. Donc eux, travaillent avec le créateur... Euh, qui si je dis pas de bêtises est un créateur espagnol euh, Mais bon peu importe Donc en gros eux eux sont les distributeurs français de cette gamme là Donc euh, pour la retrouver je vous invite à, à, à aller directement sur leur site Un petit peu voir leur, leur point de relais euh, En tout cas on est sur du prince démon euh, Qui s'apparente clairement à quelque chose de corne hein, avec, euh, Enfin à dieu corne Avec évidemment on, re on retrouve la hache Et puis euh, toutes les symboliques propre euh, à, à, à cette héraldique et, euh, et, à, et à cette gamme de figurines de la part de Games Workshop. Là, euh, j'aime beaucoup la figurine, je ne vous le cache pas. Le Prince-Démon est très vieillissant euh, chez Games Workshop, hormis bien évidemment les magnifiques figurines qu'ils ont fait là, mais c'est pour le euh, Bel Accord, etc. Donc c'est un une autre échelle et c'est d'autres figurines. Mais là, celle-ci, elle fait vraiment le taf. Euh, elles sont... Elles sont très belles, elles sont bien définies. Le... Là, pour le coup, on est sur de la figurine qu'on a vraiment envie de peindre, en fait. Dès qu'on les prend en main, euh, les gros volumes, etc., nous laisse nous à penser que même avec un niveau euh, moyen plus de peinture, on va réussir à produire quelque chose de très agréable visuellement. On retrouve un châssis de la gamme Mortian. Alors, Mortian, c'est un créateur allemand, si... si je ne dis pas de bêtises, mais pour moi, il est bien d'Allemagne. Le colis d'allemagne donc je partais du principe que le créateur était allemand euh, il a il a tout un il a vraiment toute une gamme qui propose beaucoup de chars euh, on sent on sent euh, on sent peut-être chez ce créateur là une euh, un, un vrai passionné peut-être des euh, bah, notamment de tout ce qui était chars euh, première et seconde guerre mondiale euh, là celui ci est très sympathique il est il est fat hein. il, est, il est plus gros qu'un châssis normal euh, J'aurais tendance à dire qu'on pourrait le jouer comme euh, éventuellement une basilique ou une manticore, à voir. Sachant qu'il y a pas mal d'options, hein. là je l'ai monté tel quel, il y a pas mal d'options. Ce qui m'a en revanche un petit peu déçu sur cette gamme-là, c'est le... Il y avait un gros taf débar... débardage, de... De, euh, de retravailler. En fait, c'est arrivé, c'était de la résine moulée. Et, euh, et en fait, ça a été envoyé comme ça, avec euh, tout à faire, en fait. Euh, et c'était assez long. Et du coup, euh, moi, étant pas un grand patient de, sur le, la phase de montage, euh, bah ça a tendance à perdre un petit peu en qualité. Euh, y a des, on voit qu'il y, euh, y a des trucs qui sont pas... des, des, des points d'emboîtement qui sont pas totalement adaptés. Euh, avec des interstices qui se créent, etc. Donc sur ça, un, un, un petit peu déçu, pour moi, à mon niveau. Euh, en revanche, le rendu, euh, le rendu visuel est vraiment cool, et super original pour le coup. Euh, donc ça, c'est euh, vraiment top. Et je pense qu'en termes de peinture, il y a moyen de se faire grave plaisir aussi sur, euh, sur, euh, sur ce genre de char. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur, peut-être, de, de ce qu'on a reçu. Et ça nous vient encore une fois de Spellcrow. Spellcrow, ils nous ont saucé. Hein. Ils nous a envoyé une soixantaine de boys. Et il nous ont envoyé six châssis comme cela. Alors celui-ci, ce qui me plaît vraiment beaucoup, c'est que ce châssis-là, en fait, il va avoir pas mal d'utilité. Euh, L'échelle est très bonne. Euh, parce qu'en fait, euh, je vais vous le mettre juste après. Je vais vous mettre un Goliath de la gamme Cull Sealer juste à côté. Et vous allez voir que c'est adapté de ouf. Et ça peut aussi bien faire un truck. Euh, de la gamme euh, orc ou encore aller chercher des châssis vous savez tous les châssis qui sont venus avec speed freak euh, de la gamme orc donc euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire avec euh, le l'ossature le, que vous avez là après évidemment bah, vous allez pouvoir mettre euh, du monde dedans ou bien euh, stuffer si vous voulez jouer orc enfin voilà là, là pour le coup il y, y a ce qui est très cool c'est que j'aime cette ossature qui est assez neutre même si on sent l'inspiration orc moi je pense qu'on peut très bien le jouer en gen stealer euh, avec quelques armes collées dessus, et puis pourquoi pas quelques néophytes dedans, voilà, donc comme vous pouvez le voir, euh, là vous allez voir le devant des carlingues, c'est très similaire, en termes de, de gabarit, on est sur quelque chose de très très proche, euh, donc ça c'est très cool, parce que si je vous dis pas de bêtises, le, le châssis Spellcrow, il sort à quelque chose genre 18 livres, donc, ce qui doit être quelque chose genre 15 euros à confirmer, mais du coup, ça le, ça le sort plutôt pas cher euh, et ça permet notamment aux joueurs qui veulent jouer euh, beaucoup de trucks ou beaucoup de Goliath, ce genre de choses, euh, d'avoir un parc de véhicules euh, très cool, conséquent et à moindre coût. Donc, euh, ce véhicule-là vraiment, euh, vraiment top. Bon, là, on est sur de la gamme Cromlech et on est sur du truck. On va pas se, on va pas se mentir. Là, euh, L'inspiration est là, le but est de vous proposer du transport orc Et ça fait clairement le taf euh, Ce qui est appréciable c'est que euh, en termes de, de montage euh, C'est euh, quatre gros blocs qui, qui s'emboîtent très facilement Et euh, en termes de graphisme et de design bon, ben on, est, euh, on est sur du gros, de la grosse carlingue Grimdark euh, Stuffée par une bande de boys un peu énervés, Donc ça fait le taf euh, c'est un peu plus gros qu'un truck parce que le truck a quand même euh, quand même un petit châssis, mine de rien. On est un petit peu un peu plus gros sur le truck, mais on est sur quelque chose qui a quand même un, un charisme euh, assez sympa. Euh, le côté euh, le côté véhicule un peu à la Mad Max euh, est, est assez appréciable. Donc c'est un, un, un beau véhicule euh, que je l'espère on pourra euh, vous mettre sur la table de jeu parce que comme vous l'avez compris on a reçu quand même pas mal d'or que ce soit sur Spellcrow ou sur Kromlech et donc on va en profiter. Bah on va monter une armée orque pour le studio. Pourquoi s'en priver? Donc bah, j'avance dans ma construction d'orques. Donc je viens de terminer trois orques pirates. Euh, donc de manière générale, très facile à monter. Euh, petit souci, euh, c'est entre le au moment du collage du torse et des jambes. Euh, là, vous voyez, c'est des trous et euh, les, les torses ne rentrent pas parfaitement bien. Il faut tailler un petit peu dedans. Euh, ça ne demande pas beaucoup de boulot mais voilà c'est un peu, un peu dommage que ce soit pas bien profilé mais sinon de manière générale voilà c'est plutôt cool il y a peu d'interstices euh, ouais, peut-être aller retourner à la Christophe World. enfin à la euh, Ouais, c'est là mais bon voilà pour, les plus, plus, ouais. pour les plus tatillons pour les plus voilà donc tu... Donc, beaucoup de choix, il y a, a d'autres têtes, têtes avec ouais, juste des bandanas et des trucs comme ça Ça, ça j'avoue que c'est quand même super plaisant ce qu'ils ont fait ce play là-dessus C'est qu'il y a, il y a une, une aptitude à pouvoir stuffer complètement la gamme qui est très cool Et d'autant plus sur la gamme orc, on sait que les joueurs orc adorent stuffer euh, leurs armées, la, la personnaliser Et là le, le travail est pré-mâché, prêt, prêt donc ça c'est très très cool alors, d Là je suis en train de monter des commandos Donc on part sur des, des torses déjà montés sur les jambes pour le coup là et on a un large choix là je suis on a fait le choix de faire des, des commandos comme celui-ci avec un un gros peupon un gros il ouais, est très très cool alors attention alors voilà juste alors il y a un truc qui est vachement bien c'est l'orientation des têtes se fait très facilement euh, parce que voilà c'est un trou et on tourne autour d'un d'une clavicule, c'est le seul terme que j'ai ouais. euh, voilà euh, le seul problème, c'est vraiment un peu galère pour ceux qui connaissent les Space Marines d'autrefois c'est euh, ouais. que les bras euh, tenant les... les flingues sont séparés et le gros problème c'est qu'il faut aller couper la poignée des fusils ouais, à pompe. Relou, relou. et pour avoir la bonne orientation vu que ce n'est pas calibré avec l'autre euh, bras euh, voilà c'est un peu... Fou. On est sur 15 minutes de montage pour euh, 3 figurines donc voilà. c'est... Euh... Ça, ça demande un peu de travail, mais bon après c'est euh, le prix de la personnalisation. Alors on continue à avancer sur euh, sur ce travail d'équipe. Là, euh, Charlie, je vais te demander un petit peu ton ton ressenti. T as déjà posé quelques couches. Euh, C'est toi qui a fait l'aéro le, le zénital sur les drucaries. Là, t'as posé t'as posé un petit peu de euh, un petit peu de contraste dessus. Si tu peux nous donner ton ressenti. Alors, figurines qui se peignent très très bien au contraste, il y a des volumes, donc euh, même euh, juste après les zénithales de blanc, on voyait bien les volumes, on voyait bien les formes. Donc là vous voyez juste avec une couche de contraste, rien de plus, j'ai mis deux couches, j'ai mis le vert, le turquoise et la peau, et on a quelque chose déjà de base qui ressort hyper bien, elles sont hyper agréables à peindre. Il euh, n'y a pas d'endroits euh, qui sont compliqués à atteindre, donc euh, non, non, c'est vraiment une, c'est vraiment une gamme alternative hyper agréable et hyper intéressante euh, à atteindre. Là, vous avez vu, j'ai posé un petit peu de, j'ai posé des, des assombrissements sur euh, sur le sur le châssis de Mortian. Euh, là c'est le début du, début du travail sur le châssis pour, euh, bah pour définir un petit peu les volumes pour que les chenilles repassent en noir pour après les passer en métallique là c'est pareil pour toutes les zones de carlingue etc euh, donc, euh, donc l'idée est là et j'ai fait la même de mon côté sur euh, mon Goliath truck euh, que je trouve excellent et on l'a ici voilà euh, Franck quant à lui est toujours en train de monter des orques. Des orques, des orques. Et là, je commence à m'amuser à faire un peu de modifications, à mélanger un peu les les euh, les, les kits. Ou euh, voilà, par exemple, là, j'avais fait un commando avec tous les kits tout le kit commando. Et là, je m'amuse à voilà en prenant en prenant plus orques sauvages, euh, voilà, mélanger, euh, faire. Euh, pour aller chercher des choses plus dynamiques euh, voilà pour faire euh, plein de plein de, poses. Plein de poses différentes et essayer d'avoir euh, pas une seule figurine identique alors là vous avez justement les euh, les commandos dont vous parlez Franck euh, de la gamme spellcrow encore une fois avec euh, bah, la possibilité vraiment de, de stuffer tout ça les visages euh, sont originaux euh, là vous avez le, celui avec ses lunettes nocturnes, celui avec son bonnet, euh, celui qui n'est pas content, il y a de la grenade dans le dos, il y a du gros qui coupe, euh, c'est plutôt stylé, j'aime beaucoup la version en mode fusil à pompe, c'est très très sympa, euh, belle gamme, franchement Spellcrow, sur les orques je suis euh, assez bluffé de, de voir la, euh, la, la, la, la gamme aussi complète qu'ils qui nous ont proposé, c'est très très cool. Alors euh, bah, les euh, les drucaries de 3D Board Games avancent très bien. En même temps, il y a Charlie à la manœuvre. Euh, on est sur euh, Charlie. Tu peux nous dire un petit peu là, ce que tu as fait Alors la, la la simple chose que j'ai faite, c'est que j'ai après avoir mis un la vie donc, de Gilliman pour la peau, donc du contraste. Je suis venu rehausser un peu avec euh, à l'aéro de nouveau avec euh, de la chair, euh, de la chair claire, de la chair elfique. Histoire de rehausser un peu. Et j'ai attaqué les socles aussi au contraste, euh, un peu de jaune à l'aéro. Et là on va venir redéfinir un peu les ombrages. De manière à pouvoir euh, mettre en valeur les socles. Et je pense que pour les socles, après il y aura juste à faire le contour en noir et ce sera terminé super, ça va très vite, moi de mon côté j'ai fait des trucs un peu stylés aussi euh, puisque euh, j'ai avancé sur le, sur le char Mortian euh, c'est pareil, j'ai mis un petit coup d'aéro, un peu de brossage des choses simples, hein, l'idée c'était de mettre en, le, mettre en valeur le châssis une fois peint il euh, y, a, y, a euh, y a encore un peu de taf, hein, on, est sur, on, est sur, on est sur des, des bases euh, mais euh, voilà, l'idée c'était de vous présenter un petit peu à quoi ça ressemblait, euh, à quoi ça ressemblait et, euh, et globalement j'en suis plutôt content, donc euh, voilà, euh, les orques ici, bon, il y en a beaucoup trop pour que ça avance aujourd'hui, mais euh, on va vous montrer un petit peu ce qu'on aura fait en fin de journée. Et après, il y a Franck. Eh ben moi, j'avance, euh, j'avance. 43 <rire> pirates. <rire> non, j'en 15 orques de montée. OK, donc on retourne sur les tourelles, euh, les tourelles de la gamme Chrome Lake. Euh, Bah, Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai percé. Euh, L'idée est de pouvoir faire ça, en fait, c'est-à-dire euh, bah, désolidariser une arme. Et pouvoir et eh ben potentiellement en mettre une autre à la place euh, donc c'est ça le c'est ça le, le projet et, euh, et donc ça, ça fonctionne ça fonctionne bien ce n'est qu'il faut bien les emboîter correctement donc voilà vous avez ici la tourelle euh, chromelek sur un châssis lehman Ross euh, de la gamme games workshop euh, qui s'emboîte et se repositionne très simplement et l'idée c'est de pouvoir Et l'idée, c'est de pouvoir eh ben, euh, changer les armes tranquillement. Donc, et eh bien voilà une escouade de D-Boys euh, pirates. Euh, vous pouvez voir que le, les, les poses sont plutôt dynamiques et uniques à chaque figurine. Hein. On a vraiment le choix de, de faire ce qu'on veut. Pour savoir que le kit est composé de, de torses, de bras et de jambes et de têtes euh, séparées. Et ensuite, avec les autres kits que nous a envoyé Spellcrow, euh, j'ai fait donc des, des commandos euh, à fusil à pompe. Donc là, j'ai pris euh, donc le kit dédié qui était donc euh, avec des bonnets et tout ça, et je me suis permis quelques, quelques fantaisies en récupérant d'autres euh, éléments, d'autres kits, euh, notamment ceux des pirates. Voilà, donc tout est, tout est compatible, tout, tout marche ensemble, il n'y a pas de problème. Euh, donc ça c'est très très plaisant ok alors parmi les... le super matériel qu'on a reçu on a reçu cette, euh, cette mallette de transport pour figurines qui nous vient de la marque a Case euh, c'est un indépendant polonais qui nous a envoyé ça euh, donc faut savoir que ces, ces produits là aujourd'hui ne sont pas du tout fabriqués en France il y a très peu de, gamme qui, il y a très peu de marques qui proposent ce genre de produit euh, déjà parce que c'est du produit haut de gamme hein, clairement la, la mallette est très qualitative et, euh, et sort à 200 euros pour le coup en termes de prix. Donc c'est pas rien, c'est un, un bel investissement. Euh, mais on sent que c'est euh, du bon produit et, euh, et ça, ça fait super plaisir. Alors globalement, on fait le tour euh, assez plaisant. Il y a toute une partie velcro euh, qui permet de scratcher les trucs et les customiser. Donc moi, je customise de base ici la France, monsieur. Euh, donc c'est cool et je pense qu'on peut même devoir trouver des pochettes en scratch ça ça existe ça existe sur les gilets les gilets de combat militaire donc euh, je pense que ça se met assez facilement on note aussi à l'arrière on a euh, la poche pour mettre euh, les codex ou ce genre de choses donc c'est c'est plutôt sympathique ça c'est leur, euh, leur logo vous avez de toute façon encore une fois tous les liens dans la description si ça vous intéresse et ce qui est très cool c'est qu'on a euh, donc une boîte avec euh, une mallette de transport euh, qui a une armature métallique euh, celle-ci c'est le modèle messenger donc il y a trois racks et, euh, et l'idée bah, c'est de démonter le socle de vos figurines pour que vous puissiez euh, bah, tout simplement les positionner sur les différents racks alors vous avez des petits ergots ici qui vous permettent de débloquer les slots et ensuite et bah, tout simplement vous avez euh, les slots ici euh, aimants enfin qui sont qui sont métalliques et donc forcément euh, nous il nous a envoyé les aimants alors je pourrais pas vous dire si, euh, si les aimants sont fournis avec je, je ne rappelle plus en tout cas nous il y avait des aimants il nous l'a envoyé avec des aimants donc euh, donc voilà et ça permet là en gros on est sur euh, on est sur plus de 2000 points je pense de, de Dark angel dans la boîte. Euh, ça m'a permis de mettre un peu tout et mettre un peu plus, plus d'une armée donc euh, donc voilà c'est très très propre comme transport et, euh, et c'est quand même super pratique euh, parce que les, les figurines sont vraiment en sécurité euh, sont vraiment en sécurité là-dedans et, euh, et donc voilà les, les trois globalement les, les trois hum, les trois socles de, à figurines sont, sont identiques. Hein. Euh, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus et puis bah, vous les agencez selon la taille. Alors il y a forcément une certaine limite pour ce genre de produit, euh, notamment si vous avez des armées, si vous avez des avions, si vous avez des IK, si vous avez ce genre de, de, de figurines qui vont galérer à rentrer dans le, dans le gabarit. Et il a une deuxième. Euh, euh, il a une deuxième. Euh, une deuxième version qui est la, la, je sais plus le nom, la kane, je crois. Et qui est beaucoup plus grosse. Et là, pour le coup, vous mettez beaucoup de choses dedans. Euh, voilà. Qu'est-ce qui était notable aussi Alors, le fabricant m'a expliqué qu'elle était faite pour passer sous le siège euh, des avions. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle est, qu est gabarisée pour passer, euh, vraiment pour transporter vos figurines, pour voyager avec. Et elle est faite pour, euh, pour passer sous euh, l'avion. Pour passer sous, euh, pour, pour pa pour passer dans, sous le siège d'avion, pardon. Elle ne passera pas sous l'avion. Si vous la passez sous l'avion, elle est défoncée. Ah, on, est on, a, on a commencé ce matin et là, on est déjà bien en milieu d'après-midi, bien avancé. Euh, on a monté, on a peint, on a sous-couché, on a essayé de tester un peu plein de choses sur les différentes gammes qu'on nous a envoyées. Il euh, y a pas mal de choses à dire. Déjà, euh, bah déjà, merci évidemment à toutes les marques qui nous envoient du matériel. Si vous aussi, vous êtes euh, un créateur ou, ou un, un distributeur de, de, de, de ce genre de figurines, etc. et que vous souhaitez bah, venir vers nous, vous avez l'adresse mail dans la description. Donc, n'hésitez pas. On est, on, est, on est très ouvert vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Et puis, ça nous fait plaisir aussi, nous derrière, de pouvoir présenter ça euh, librement euh, à la communauté euh, Creative Wargame. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, on a peint, on a monté, euh, on, est, on est globalement super content de, de la gamme Drucari. Euh, de 3D Board Games On va vous les montrer euh, dans la foulée donc, globalement on est super content on, euh, on a mis de l'aéro et de la contraste dessus Et euh, ça marche, ça fonctionne très bien On va vous les montrer de suite C'est évidemment pas fini mais ça vous donne une petite idée On a fait ça en, en quelques heures Donc euh, on, on en est très content et, euh, et, et Charlie confirme Que euh, c'est super plaisant à peindre Après on a pas mal de boys Alors globalement on a, ici vous avez des boys Qui ont été juste sous-couchés Ici on leur a passé une couche de Dagraxer shade à l'aéro. Euh, là, on a passé une couche de contraste. Euh, ils, sont, ils sont très sympas. Mon euh, petit coup de cœur, hein, je vous le répète, c'est pour les, les, les commandos Spellcrow qui sont absolument incroyables. Là, franchement, euh, la, gamme, euh, la gamme est très très cool. Hein. Franchement, en termes de, de graphisme, de design, de, de mou, de, de posture et tout, ils sont, ils sont absolument classe. Euh, et puis après, bah, vous avez les châssis. Là, euh, bah, comme je vous l'ai dit, hein, le châssis ici, voilà. Il n'y a, a pas eu beaucoup de taf dessus, euh, mais, euh, mais ça, fait, ça fait rapidement le boulot, hein, je pense. Hein. Euh, on a un, un petit peu d'aéro, un, un petit peu de brossage, un petit peu de, de la vie et, puis, euh, et un petit peu de pigment. Et, euh, et ça rend très bien. Donc, euh, donc ça c'est très cool. Et, euh, et voilà. Et puis après, bah, même chose avec le gros ici. Le taf est quand même relativement sommaire. Euh, un peu de zénital, un peu d'aéro, un, un petit peu de brossage, un petit peu de la vie, un petit peu de, tex petit peu de texture sur les chenilles. Et, euh, et on est rapidement sur un rendu qui met en valeur la figurine. Donc ça, c'est assez plaisant aussi. Ceux-là, on vous les remontre, mais très clairement, c'est les plus belles qu'on ait reçues hein, de toutes. C'est les, les, les deux princes démons euh, qui, sont, euh, qui sont magnifiques. Là, on voit rien qu'avec le zénithal en fait, d'aéro... On voit de suite les volumes mis en valeur, on voit de suite que la figurine, euh, la figurine claque bien et, euh, et c'est vraiment top. Et, euh, et puis bah on, a fait, on a fait globalement le tour on vous a présenté la mallette AKs. case euh, donc voilà très très, très sympa d'avoir fait cette petite journée euh, cette petite journée Wargame euh, hobbyiste, passionné autour des figurines euh, et puis évidemment merci à Franck et à Charlie qui sont venus m'accompagner pour la journée et qui vous ont donné aussi leurs impressions un petit peu sur la découverte de ces nouveaux produits on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, je vous dis ciao les seigneurs de guerre